C'est l'adolescence, je vois pas l'adolescence c'est de se voir donner le champ On m'a dit que les blessures se refermaient le sang, mais les médecins sont formels y a plus que des cendres Et je s'aborde ce qu'il me reste à s'aborder Faut que je trouve la porte, mais d'abord Faut que j'arrive à m'accorder J'arrive à pas sauter, c'est déjà fort J'arrive à patienter, mais pas sans tester La mort est trêve de plaisanterie Mes nuits ont morflé Je rêve de présenter mes excuses pardonne-moi si je viens plus te voir. C'est pas que je veux pas, c'est toi que j'ai envie de croire. Mais croire, je crois, crois que je peux pas. Encore en la gerbe, encore son goût. Encore tant pis, mon corps le gère. Mon cœur s'en fout et mon cerveau s'enfuit. Je me dis que je suis pas fait pour marcher droit. Mais je sais que je me le dis pour oublier qu'en fait je suis pas fait pour marcher. J'en ai tellement dit que je peux pas en penser insonner. Si je t'ai menti, j'ai commencé par ma personne. Et conscience sans le voir, comment. Si je manque de confiance en moi, c'est que je commence à me connaître. Sauver les apparences, c'est déjà pas rare. Je sais donner le change, tu peux ranger tes apparats. La douille est un parent, j'ai donné ma parole. Je finis toujours par rendre rien de plus que de la scarole. Je dis pas que je pas de bonne foi, a priori, mais choix choisis pas souvent la bonne voie quand je trace au J'ai moins en moins d'amour pour mes pères. Je flippe de moins en moins de la mort. de ce que la mort pourrait me faire, y a toujours rien qui me passionne et rien à faire. Plus je connais l'homme, plus j'aborde mes congénères. Hey, tu vois que j'écris, tu te dis super. C'est sa thérapie. T'as pas compris qu'écrire pour moi c'est une maladie. Je voudrais rêver d'autre chose si j'avais pu mettre mon cerveau sur pause. Mais même la drogue me le permet plus. Et si mes millions me disaient je pense on est à mille de ça et j'sangue peu à peu je flanche je vais finir par craquer pour ça je m'en fais pas je vais finir par claquer, vous manquerez pas je suis qu'un clown chiant et si ça te fait kiffer c'est que tu vois pas ce que ça coûte non parce que ça foule quand il pleut je tout ce que je regarde tout ce qui passe dans mes yeux viens éclater dans mon crâne jusque là ça va je crois que je m'y fais J'pousse de la caillasse comme si je kiffais Jusque-là ça va, je comme si je m'y mais pousse de la caillasse comme si si fouais Jusque-là ça va, je crois que je m'y fais si mais j pousse de la caillasse comme si je Jusque là ça va, je fais comme si je faisais Je mais j pousse de la caillasse comme si si fais Jusque-là ça va I'm so a